Hygiène de vie d'un millionnaire tu dois sûrement te poser la question de comment font les gens pour avoir du succès quelle est leur hygiène de vie c'est justement ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo bonjour ici Ola Liziga, je suis expert en investissement à haut rendement alors par rapport à l'hygiène de vie des millionnaires il y a beaucoup de choses qu'on de choses qu'on se demande est ce qu'ils se lèvent tôt est ce qu'ils prennent des douches particulières est ce qu'ils mange des repas particuliers et en fait il faut savoir que tout ça ça dépend de chacun tout le monde n'a pas besoin forcément de se lever tôt tout le monde n'a pas forcément besoin de manger je ne sais pas des carottes d'être vegan mais sache que chaque personne qui a du succès a une hygiène de vie propre à elle-même et justement par rapport à ça je vais te partager la mienne tu vois ici on est en train de faire cette vidéo sur la plage ça c'est parfait si tu peux te lever et aller marcher sur le bord de la plage c'est vraiment génial ça va te faire beaucoup de bien tu vas être en connexion avec la mer en connexion avec le soleil bien entendu il faut que tu arrives à trouver un endroit où il y a du soleil et où il y a de la mer et des vagues mais dans tous les cas ça déjà c'est un très bon point pour commencer ta journée par rapport à l'hygiène de vie. Afin d'être bien et d'arriver à avoir du succès. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais te partager la mienne. Je vais te donner trois points clés par rapport à mon hygiène de vie qui a fait que j'ai pu avoir du succès. J'ai pu générer beaucoup d'argent pour profiter, pour voyager, pour travailler où je veux, et être avec mes proches. Mais juste avant, si tu connais des gens qui s'intéressent à l'hygiène de vie pour avoir plus de succès, réussir, tout simplement dans la vie, se sentir mieux le matin, si tu connais des personnes, s'il te plaît, partage-leur cette vidéo, car elle sera de très très bons conseils. Partage-leur cette vidéo Maintenant, par rapport à mon hygiène de vie, première chose, J'effectue ce que j'appelle le miracle morning, le miracle morning c'est une discipline matinale qui consiste à se lever tôt le matin, tôt le matin, tu ne sais pas ce qui va se passer mais tu te lèves tôt le matin, il y a des imprévus, tu vois là il y a une vague qui nous a pris, c'est des imprévus mais ça fait partie de la vie justement, c'est très important, donc moi mon hygiène matinale c'est me lever tôt le matin, mon réveil sonne à 4h47, 4h47 parce que j'aime bien le chiffre 7 et j'aime bien 4h. Ensuite, je bois du jus de citron, du vrai citron, pourquoi Parce que c'est très bon pour le corps, c'est basique, c'est très bon pour la santé, pour le système immunitaire et ça me met en bonne énergie dès le matin. Après ça, je prends une douche froide. Tu vas me dire, mais pourquoi tu prends une douche froide, Olali Une douche froide, le minimum que j'ai pris jusqu'à aujourd'hui, c'est 9,6 degrés la douche. Parce que ça me vivifie, ça me fait du bien, ça renforce mon énergie. Et ça, ça fait partie de mon hygiène de vie du matin. Donc tout à l'heure, je t'ai dit que j'avais trois points. Le premier point, je dirais justement, c'est le lever tôt. Qu'est-ce que tu fais dès le matin le deuxième point, c'est qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ton corps Mets quelque chose qui te fait du bien. Mets quelque chose qui est bon pour la santé. Ne prends pas dès le matin la première chose que tu vas mettre dans ton corps, un pain au chocolat. Prends un fruit, par exemple. Ça, ça va te faire du bien. Et ça fait partie de l'hygiène de vie des gens qui ont du succès. Ce qu'ils mettent dans leur corps est toujours quelque chose, généralement, de sain. Troisième point, ça va être ce qu'ils mettent sur leur corps. Lorsqu'ils vont aller à la douche, par exemple, ils vont regarder quels produits ils mettent sur eux. Lorsqu'ils vont à la douche, ils vont regarder s'il si n'y a pas trop de pesticides ou des produits trop chimiques parce qu'ils ont envie de se sentir bien dans leur peau et dans leur corps. Donc, ce qu'ils mettent sur eux est hyper important. Ensuite, il y a les vêtements. Il y en a qui aiment acheter beaucoup de vêtements, de luxe, etc. Mais il y en a d'autres qui préfèrent mettre des choses vraiment simples. Moi, je vais choisir mes couleurs foncées, bleu nuit, noir, blanc et je serai bien. Ça, c'est mon hygiène de vie et c'est ce qui fait que je me sens bien tous les matins, que j'ai le peps, que j'ai de l'énergie et que j'arrive à être hyper focus et avoir une énorme clarté d'esprit. Et par rapport à la clarté d'esprit et cette hygiène de vie, c'est ce qui me permet justement d'effectuer des actions que peu de personnes osent effectuer et par rapport à ces actions, j'ai envie de te donner un cadeau, je vais te partager un trade que j'ai fait, je vais te partager une action financière que j'ai fait sur le marché et tu vas voir que dès le matin on peut faire des choses qui peuvent être impressionnantes en étant vraiment calme et c'est ça que je veux te partager, donc pour accéder à cette vidéo cadeau, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description et tu auras accès tout de suite, clique vraiment bien c'est hyper important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo matinale au bord de la plage comme tu peux le voir. Je te remercie de l'avoir suivi, c'était Olali Ziga, expert en investissement à haut rendement. A très bientôt, bye